Bonsoir, eh bien, nous sommes de nouveau euh, au Café Tabac Le De jazet à République pour euh, notre 23 e émission hebdomadaire tous les jeudis de 20h30 à 21h30 sur Radio Radar, la radio anarchiste diffusée à République. La dernière fois que nous nous sommes vus eh bien, c'était le 29 juin 2017. On avait parlé euh, à la fois ben, de la communauté Emmaüs-Lescar-Pau avec euh, la fête de soutien, euh, je crois, 22-23 juillet euh, dans une euh, communauté qui... Euh, qui pratique l'esclavage moderne. Et on avait aussi parlé de la syndicaliste sudraille Nathalie Pradel. Donc, Nathalie Pradel, on peut en donner des nouvelles. Euh, donc, elle, elle a échappé à un licenciement. Par contre, bon, il y a eu quelques mesures de rétorsion contre elle, mais elle a échappé au licenciement. Et malheureusement, avec tout ce qui s'est passé durant cet été d'urgence, euh, toutes euh, ce qu'on va appeler les ordonnances des diafois du MEDEF qui veulent tuer le travailleur, eh bien euh, elle, elle, elle va se sentir moins seule dans les mesures de rétorsion qui vont lui tomber dessus. Donc euh, aujourd'hui, nous espérons peut-être le passage de Jean-Claude Amara, mais ce n'est pas sûr. Je l'ai croisé sur la manifestation du 12 septembre. Je veux dire bonjour à Claudine, elle est en direct. Et non, bah, bon, bonjour, bonjour Claudine, voilà, et donc... Euh, c est, c est un spécial bonjour pour toi. Voilà. spécial dédicace pour Claude. Voilà, merci Claude d'être là. Et donc on aura peut-être Jean-Claude Amara de droit devant, je dis bien peut-être parce que je l'ai croisé lors de la, ma la manifestation du 12 septembre dernier et euh, ben, il, est très, il est, comme beaucoup de responsables d'associations actuellement, euh, extrêmement occupés euh, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire euh, la suppression des contrats aidés, euh, enfin beaucoup de choses qui frappent directement euh, beaucoup de militants à l'intérieur de certaines structures. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que a... C'est peut-être une époque où c'est pas bien d'être militant. Alors, si c'est une, ép... il n'y a pas de bonne époque ou de mauvaise époque pour être militant. Mais actuellement, par exemple, en Turquie, euh, on a euh, une personne. On pas qui... une journaliste. En Turquie. Il y a une... Non, non, mais il y a justement une journaliste euh, qui, est, qui est très embêtée. Je crois qu'elle s'appelle Even. Skin, je crois que c'est comme ça, une, une militante des droits de l'homme, une militante féministe et actuellement c'est un très mauvais temps pour les, militantes des les militants des droits de l'homme et les militants féministes et donc elle est menacée d'aller en prison et elle a dit qu'elle ne partirait pas à l'étranger. Euh, elle a dit que la situation actuellement en Turquie était pire que dans les années 90 mais qu'elle resterait qu'elle ferait de la prison pour défendre la liberté d'expression. Donc moi je... Tiens, saluer son courage parce que euh, rester en Turquie pour aller en prison en Turquie il faut vraiment beaucoup de courage et puis on a aussi bah, en Inde euh, une journaliste euh, Gori Lankesh, qui a été assassinée le 5 septembre 2017 alors quelle est la particularité de cette journaliste au delà d'être une femme et bien sûr d'être féministe et eh bien elle, elle, elle affrontait un, le grand parti nationaliste indien euh, Indutra et donc partout sur la terre, il y a des remontées, des relents nauséabonds de nationalisme euh, qu'ils qu s'auto-intitulent qu de droite ou de gauche, c'est toujours exécrable, et ça conduit à quoi Ça conduit à réduire les droits, euh, souvent des gens qui en ont déjà peu, donc souvent les femmes euh, et les plus pauvres. Et donc nous, en France, on est quand même les deux fesses dans le coton, même si durant cet été d'urgence, euh, le gouvernement du MEDEF a attaqué très durement euh, le droit du travail, étant donné que pour notre point de vue, enfin pour le mien, vu que je suis anarchiste, personnellement je suis pour l'abolition du, du salariat, donc du monde du travail, qui n'est que l'autre face du monde de la finance, un, un monde qui est là pour nous subordonner à des critères euh, qui ne sont pas les critères de la vie. Et on le voit bien, en paraphrasant M. Jourdain, on pourrait dire qu'il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Et actuellement, si on est progressiste, on doit militer pour la semaine de 20 heures et surtout pour que tous les revenus paient des cotisations sociales. Parce qu'il faut arrêter de... de, de d'assujettir justement le salariat, c'est-à-dire cette part de plus en plus réduite de la richesse produite, aux cotisations sociales, parce que c'est pour ça qu'il y a des trous et des déficits. À partir du moment où les cotisations sociales s'appliqueraient à tous les revenus, eh bien on serait très largement excédentaire dans toutes les caisses, et effectivement on pourrait même inscrire la retraite à 60 ans dans la Constitution, et on pourrait accorder à tous une retraite, quelles que soient les heures effectives travaillées. Parce qu'en en fin de compte, à un moment, bah, on devient tous vieux, euh, qu'on ait été des fainéants ou pas. Et il faut arrêter aussi de travailler, de traiter de fainéants les gens à qui on a refusé l'accès au travail. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans ce monde, il y a des jeunes par manque de formation, euh, ils n'auront pas accès au monde du travail, donc ils ne vont pas cotiser, ni pour des retraites et tout ça. Et donc ils deviennent des sous-citoyens. Voilà. Et ce statut de sous-citoyen, il, il, sa principale incarnation, pour moi, c'est le, le RSA, c'est-à-dire euh, ce pseudo-revenu de solidarité qui ne paye aucune cotisation sociale. Et moi, je dis tout revenu doit payer cotisation. Alors effectivement, c'est peu, 500 et quelques euros. Donc ça veut dire que si on payait des cotisations sociales, ce serait à peu près 250 euros qu'on toucherait plutôt que 500. Et par contre, eh bien, ça ferait l'équivalent de 2,5 milliards euh, de plus pour euh, la santé et les retraités. Et aujourd'hui, on est en train de diminuer euh, les, les retraites, on est en train de faire des choses extrêmement scandaleuses, mais il faut voir aussi, tout à l'heure je parlais de cette journaliste indienne, assassinée le 5 septembre 2017, mais il faut voir que quand même, on, on, à la clé, il y a un contrat de 36 rafales, parce qu'on avait eu la visite le 9 avril 2015, du premier ministre indien qui s'appelle Narendra Modi. Et euh, à cette époque-là, M. Valls a négocié euh, un futur contrat de 30 rapins. Oui, de 30 rafales. Avec, euh, avec l'arrivée de M. Pierre Mérachkovski. Bonsoir vous Pierre. C'est toi Pierre oui. Donc. Donc le 5 septembre, on a cette journaliste assassinée et il faut, il faut aussi préciser que le 11 juillet, parce qu'on est là euh, toutes les semaines, on a, on a commencé Radar euh, en fin janvier, euh, début février 2017, parce qu'on était là, on, parce qu'on milite depuis octobre 2015, tous les jeudis, pour essayer de sauver la vie de quatre jeunes en Arabie saoudite. Quatre, quatre jeunes. T Quatre jeunes non-violents, oui, j'ai ma pancarte. Quatre jeunes opposants non-violents au régime féodal d'Arabie saoudite, qui est le, quand même le meilleur client euh, des marchands d'armes français. Et donc quand je dis que... Voilà, elle est, elle est dans la pancarte. Donc quand, quand je dis que nous étions... Non, nous n'avons nous raté aucun jeudi. D'ailleurs, ce jeudi, on était sur la place de la République, de 19h à 20h, comme tous les jeudis. Seulement maintenant, on n'est plus que pour trois jeunes. Parce que le 11 juillet 2017, Amjad a été décapité et ensuite son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à ce moment-là, dans les médias, pendant cet été d'urgence, eh on a parlé du panier à 5 euros de Jean-Luc Mélenchon ou de problèmes de cravate à l'Assemblée nationale. Et à aucun moment, dans les médias de masse, on a repris cette information essentielle euh, qui est un acte, un assassinat légal, institutionnel et terroriste, parce que, pourquoi je dis terroriste Parce qu'au-delà du fait qu'on qu applique la peine de mort, c'est qu'après, le cadavre lui-même est exposé en public. Donc il s'agit bien de faire peur à tous les autres citoyens d'Arabie Saoudite en leur disant, voilà ce qui vous arrivera si vous vous opposez au pouvoir en place et donc c'est en fait, une espèce de double peine c'est une peine terroriste et il faut voir que nos industriels et nos politiques et je dis nos industriels et nos politiques quand je parle de nos politiques je parle de l'extrême gauche à l'extrême droite et quand je parle de nos industriels je parle de tous les industriels sont complices de, de ce crime et de cet assassinat euh, parce que actuellement on réalise avec ces personnes euh, d'excellentes affaires voilà. Donc, les états-majors politiques et syndicaux négocient un partage de butin, parce qu'en fin de compte, c'est comme ça que ça se passe. On signe des contrats, et puis après, ces contrats, je suis désolé, quand on, quand on vend un char d'assaut ou quand on vend un avion de chasse, il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs euh, qui ont travaillé euh, à la conception, à la fabrication de ces matériels. Et donc, à un moment, dans la chaîne, même si. Ils, même si la part du salariat est une toute petite part par rapport au contrat elle existe quand même Eh bien on mange, nous français nous tous les français, nous mangeons et nous bouvons un peu du sang de, des, de, des, des, des, des citoyens du Yémen qui sont bombardés avec nos armes euh, et, et c'est ça qu'il faut comprendre c'est bien pire que ça oui mais on ne doit plus oui, on ne doit plus accepter cette, on compl cette complicité devant le moratoire de non, les, les, les gens ne sont pas passifs c'est à dire que Attention, moi je ne veux pas, surtout pas utiliser l'argument dire les gens, le peuple, comme, comme, comme disent Absolument tous les politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les gens sont complices, nous ne sommes pas complices. On veut faire de nous des complices, mais les personnes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler parce qu'ils ont des enfants et des factures à payer, ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Ils ne se lèvent pas le matin en disant « Ah, oh, je vais bosser, super, génial, j'ai un travail ». Non, ils font ça par obligation. Donc on est piégé à l'intérieur d'un système, on est très rare à avoir la possibilité de s'extraire de ce système et d'essayer de dire justement des choses que peu ont l'occasion de pouvoir dire ou le courage de dire, mais ce n'est pas parce qu'on est dans une situation d'avoir le courage de le dire qu'on doit s'estimer supérieur à ces gens-là. Non, moi si je parle, c'est justement pour ces gens-là qu'ils ne peuvent pas parler. Et je pense que la, la journaliste turque qui va rester en Turquie et qui va aller en prison et qui a fait ce choix difficile, elle l'a fait justement pour défendre la liberté d'expression de tous les autres turcs qui ne peuvent pas comme elle euh, s'exprimer. Et donc elle, elle a la chance euh, à la fois d'être journaliste et donc de pouvoir s'exprimer et elle décide effectivement d'aller en prison en Turquie pour bien dire ou non, la Turquie est un pays où la liberté d'expression est sévèrement réprimée. Voilà. Et donc... C'est très précieux de la liberté d'expression, à aucun moment elle doit nous amener, nous, à nous taire. Et c'est pour ça que je suis très content que, que Pierre soit là. Euh, je ne sais pas s'il a préparé quelque, quelque chose, mais je vais lui je passer le micro. Alors, Fessenheim, 06h34, article en, en cours d'écriture, récit en cours d'écriture. « République. Où allez-vous » demande une grande-tante. « Le vent a tourné au sud-est », répond un grand-oncle. « Cette double rangée de mitrailleuses légères illustre à merveille les aberrations technocratiques du démantèlement des services publics de notre plaine alsacienne Lorraine », note la grande-tante. « Quelle heure est-il » demande le grand-oncle. « Je ne vous ai pas adressé la parole », répond la grande-tante. « Excusez-moi, je croyais que vous m'aviez adressé la parole », notre grand-oncle. « Tiens !» répète Magdolone. « Tiens !» répète Irina. Pierre G. caresse le manche doré du Vallée Brosse. Le mur de la forêt disperse le jaunâtre de l'extincteur. Pierre G. ne fume pas. Pierre G. se souvient de son père. Le tankiste se souvient de sa verge salie. Le préfet arpente le dortoir. Un tableau champêtre surplombe le miroir latéral du dortoir. Un peloton de chasseurs endimanchés prend d'assaut la barricade. Le préfet caresse sa moustache pistache devant le miroir latéral. Le délégué syndical majoritaire s'oppose à la reddition sans condition de la barricade. Pierre G hisse le manche doré du balai brosse sur sa clavicule. Le brigadier de la protection civile fusille sans sommation le délégué syndical minoritaire. Un autocar de la protection civile écrase par erreur une demi-douzaine de retraités de l'éducation nationale. Ah ah ah ah. Je suis le préfet, Ulule, le préfet. Pierre G. effectue à demi-tour sur une aile. Un milicien endimanché gifle la joue droite d'un chasseur. Le tankiste arpente le périmètre carré d'un déchet radioactif bitumineux. Le tableau champêtre s'effondre. L'extincteur s'effondre sur l'arbre chenu du tableau champêtre. La tache noire survole la mocassin jaunâtre. Le manche doré du balai brosse achève son quart de tour au-dessus du couvercle du tonneau de bière belge. « Je ne régresserai pas », le préfet. Les miliciens placés sous le haut commandement du colonel de la protection civile démantèlent la barricade. Nous ne régresserons pas, dit notre préfet. Le haut état-major n'est pas responsable du lâcher de la bombe incendiaire sur la tourelle fermée de l'intérieur de montant T-33 qui avait reçu l'ordre non écrit de séparer les rangs alignés des retraités d'un complexe touristique bosniaque afin de justifier le bombardement de la tour de contrôle de la télévision publique de l'État serbe. Les rangs de tankistes, les balais du peuple unis tous ensemble, Balayeront les sous-chefs de service mondialistes, Théron Pierre G. Un puissant jet d'eau très faiblement radioactif asperge les portes vitrées du couloir latéral de la chambre des soins palliatifs. L'infirmier stagiaire de la protection civile viole sans sommation l'épouse du dictateur emmuré dans le sarcophage plombé de la tour de refroidissement de la soupape numéro 2 ou 4. La dépouille du social irréalisé surplombe un cercueil de plomb qui ne s'ouvre que de l'intérieur. « Je suis prêt à faire le don de ma personne », s'extasie le Président de la République. « Je croyais que vous m'aviez adressé la parole », Cléron le receveur de la poste centrale. « Je ne vous ai pas adressé la parole », Cléron le représentant de l'ONG. « Les particules radioactives ne traverseront pas la ligne droite du Rhin », Cléron le receveur de la poste centrale. « Nous appliquerons la tolérance zéro à l'égard des ascendants en ligne directe des préfets qui se sont livrés à des jets de pétards, Cléron le préfet. Une rangée non alignée de particules radioactives s'écrase sur la porte blombée de la cave blindée. Le chat noir caresse la moustache pistache d'un sourisseau fortement irradié. Le magnétophone ronronne. Le bec de la théière Andine sifflote. W fredonne l'avant-dernière mesure de la Marseillaise. Dominique renverse la théière Andine sur le jaquette jaune d'un roman policier britannique. Bernard enfonce une pile bipolaire dans le ressort distendu du canapé défoncé. Une ambulance gémit. Un avion de chasse poursuit un drone. L'hiver atomique débute. Le manche doré du Valet Bros surplombe la barrière amovible en acier trempé du couloir d'accès latéral de la zone C. Je ne suis pas folle, chanton Dominique. Le manche doré du valet brosse entame une rapide progression entre les barberés harlignés de la zone C. Ma décision est prise, Pérolle le préfet. Un milicien en procède en toute légalité à la saisie de la cagoule du fils du préfet. Je suis prêt à faire le don de ma personne, Clairol le préfet. 4, 5, 6, Clairol, le toquiste. « L'entrée de la zone C est interdite à toute personne morale étrangère à la zone C. » Clérone, une ouvrière bedonnante. « Un hélicoptère de la protection civile lituanelle s'écrase contre la tour de refroidissement numéro 2. Les bureaucrates responsables de l'explosion de la soupape numéro 2 ou 4 seront balayés par le peuple uni. »« Tous ensemble, Clérone Piergé. Je suis pas folle, Cléronne, l'ouvrière bedonnante. »« L'utilisation des cagoules est strictement réservée aux liquidateurs disposant d'entrées et de sortie. Clérone, le brigadier de la protection civile. Je vous demande de procéder dans les plus brefs délais à la restitution d'une cagoule qui échappe à toute forme d'usufri, ferium à chef Un ouvrier bonnant brise la honte du balai brosse sur un tonneau de bière helvétique. Je vous demande de m'écouter, Héron Piergé. Bernard et W marchent de longtemps large devant Dominique. Je suis pas folle, chantonne Dominique. 1, 2, 3, 4, Véronne le tankiste. Vous ne m'avez pas écouté, bredouille Pierger. L'ordre est l'ordre, et l'ordre sans ordre écrit est aussi l'ordre, la pile tankiste. L'hiver atomique se poursuit. Un haut-parleur de la zone D crache un ordre. L'assemblée souveraine des survivants irasiés de la zone C ne vous a pas mandaté. Bredouille un sous-chef de service. Je ne suis pas ridicule. Bredouille, un, un fusil marin, fusil à bout portant un renard fortement radioactif. Le manche doré de Balébrosse effectue une retraite ordonnée entre les bottes dorées des secouristes responsables de l'évacuation réclamée de la zone 32. Le préfet effectue un demi-tour entre les rangées et les lignes des dans le réfectoire central. Une triple rangée de garagistes surveille le point de sortie de l'entrée de la zone C. Une colonne d'ambulance plombée franchit le point d'entrée de la zone C. Une policière désarmée procède à la réquisition du tabou champêtre. Un pillard en borne organisée pousse un cri d'une très faible intensité. L'ange de la mort barbonne un extrait des châtiments du sénateur Hugo, Victor. Les trois piles bipolaires résignent. De bottes argentées obscurcissent les barreaux inondables de la cave blindée. Une pile bipolaire explose. Tu aurais pu nous dire que tu avais commencé l'enregistrement, Brodouille-Dominique. L'enregistrement a débuté, Brodouille-Dominique. Je ne savais pas que l'enregistrement avait débuté, Brodouille-Dominique. Je vous ai dit que l'enregistrement avait commencé, Brodouille Derma. Je veux sortir, Brodouille W. Du balai, du balai, du balai, l'ultantisme. « Du balai, du balai, du balai, reprend Magdelonne. Aucun lancer de pétard ne soit to toléré le soir du feu d'artifice, l'huile le préfet. Du balai, du balai, du balai, reprend Magdelonne. La tolérance zéro s'appliquera également à la famille, aux proches et pas conséquent à mon crétin de fils, hurle le préfet. Ma décision est prise, hurle le préfet. Je suis pas ridicule, le L'ouvrière bedonnante et l'ouvrier bedonnant s'emparent de la brosse du balai-brosse. La porte blindée de la cave plombée ne s'ouvre que d'à l'extérieur. Brodouille Bernard. Je croyais que tu m'avais adressé la parole. Brodou Irina. À suivre. Je, je dois dire que pour une émission de reprise, euh, c'est c'est explosif c ouais. et c'est actif. J'avais je, je imaginé que la centrale nucléaire de Fessenheim explosait le 14 juillet à 18h33. 14 juillet 2018 ouais, euh, Je n'ai pas précisé la date. Ah oui. Mais dans l'idée, j'imagine tout ce qui se passe. Voilà. Mais c'est une vision euh, qui n'est pas forcément scientifique. Enfin, je m'inspire de, de choses que j'entends. Je ne sais pas, c'est assez étrange. Mais je vais continuer ce, ce, ce, ce projet. Il y a pas mal d'épisodes d'écrits, j'en ai publié quelques-uns sur Facebook, mais je vais continuer à écrire là-dessus. C'est devenu une machine que je ne peux pas arrêter. Et mais le nucléaire, ce sont que des machines qu'on ne peut pas arrêter. Moi, ce que je sais, c'est que le 12, je n'ai pas pu aller soutenir Jean-Jacques Mu. Donc, J'ai écrit dans un de mes articles, je, Ah, tu, tu as été avec l'eau, donc tu as vu Claude sur place. Et, et Jean-Jacques, on va l'avoir en direct, donc on va appeler Jean-Jacques Mu. si. si et parce qu'il va nous dire lui-même ce qui s'est passé euh, à partir de 14h, le 12 septembre, au Palais de Justice de, de Paris, où il était convoqué, ainsi que Pierre Revet, euh, par rapport à un article euh, qui a été écrit ou dans, le, dans lequel euh, Cannes Sud-Est. Euh, oui je ne sais pas pourquoi, je suis... Allez, oui, Jean-Jacques, c'est sur Radio Radar, là. Il y avait encore quelqu'un qui m'a parlé oui. de la CIE. On, on, on, on est en ligne. De la CGT, je ne sais pas oui. pourquoi. Alors, euh, voilà, tu, sais. vas passer en, tu vas passer en ligne. Donc, tu es, tu es en direct, là, là Jean-Jacques. Est-ce que tu peux nous parler euh, du 12, voilà, de... Oui. Oui, bon, ben, euh, le 12, vous m'entendez Oui, vous m'entendez Oui, on t'entend. Donc, le 12, nous nous sommes retrouvés avec la coordination antinucléaire euh, du sujet, euh, de dans le palais euh, de justice. Et il était 11h30. Euh, nous avons manifesté contre les procès Bayon. Alors, euh, il faut savoir que les procès Bayon sont des stratégies commerciales euh, impérialistes euh, qui remontent. Euh, aux premiers au premier entrepreneurs, aux premiers aventuriers qui se lançaient dans euh, euh, l'île de euh, Bourbon, autrement dit l'île de la Réunion aujourd'hui, euh, en Jamaïque, etc., euh, en Madagascar. Les aventuriers, quand ils lançaient une entreprise, euh, ils faisaient des procès à tout le monde. Et cette technique du procès terrorisait les autochtones. Les gens disaient « Oulala, là, là c'est un méchant, c'est ça ». Et donc euh, même si vous le procès, hein, le, le but n'était pas de, de, de gagner le procès, le but était d'intimider les voisins, de montrer qu'on est un méchant, qu'on est un gagneur quoi. D'accord. Et, donc... et cette technique là euh, a perduré tout au long du XIXe siècle, qui a fait des colonies un peu partout. et qui a été potentiellement d'ailleurs à en... l'origine des colonies israéliennes, un secteur occupé en Palestine. Jean-Jacques Jean Jean Excuse-moi Jean-Jacques. Mais est-ce que tu peux, oui. un, parler plus fort Parce que moi, j'ai ah. compris que tu parlais des procès Bayon qui sont là pour, en oui. fin de compte, pour épuiser oui. le, le, le oui. militant. Ils ne sont pas là pour gagner contre un militant, mais ils sont là pour lui faire perdre son temps et son argent. Et donc, en oui. fin de compte, geler son action. Et donc, toi et oui. Jean Revet, vous allez vous retrouver quand devant devant la justice à cause d'Areva Alors, donc, là, donc le, le, le 12, nous sommes rendus à 13h30 après cette manif. Euh, où euh, plusieurs affaires sont passées et quand ça a été livré, on rendait euh, compte des, des, des, des, des attendus des précédentes audiences. Et nous nous sommes passés vers les 15h, à peu près 15h30. Et le procès a été très long. Alors euh, je croyais qu'on allait poser la question en quoi temps il y a diffamation de la part de ces deux de personnes, qui de sont prévenues euh, contre un euh, arrêt et A. même temps, euh, euh, qui sont les auteurs de cette diffamation, a des et enfin, quelles sont les complicités de diffamateurs. Euh, ça, c'était ce que je croyais, qui m'avait indiqué presque tous mes euh, conseillers, avocats, etc., etc., Et bien, j'ai eu la de voir. Euh, D'abord, le euh, euh, du tribunal, beaucoup plus euh, à l'écoute du commissaire, j'ai été surpris, agréablement surpris, à vous cest que d'abord, je n'avais pas eu à montrer tout ce pas, de pièces là, de pièces financières, euh, euh, revenus, euh, affectations d'employeurs et de logements, etc. Mais non, je vous ai quatre, à hein, me suis présenté, quasiment une dans les poches, ça veut dire que c'est moi, je suis Jean-Jacques Et donc, euh, donc, donc un, je... de, de, de, la gestion de, de l'affaire par euh, la juge a été tout à l'avantage de notre parole à Jean-René et à moi, à savoir que d'abord on nous a interrogés sur euh, euh, qui nous étions. Ce que nous pensions de ce qui était dit, les quatre termes incriminés par Arévin, avant nous avons répondu globalement qu'il n'y avait pas d'information de notre point de vue et que donc on se sentait pas notre place dans le tribunal pour avoir à répondre aux choses que tout le monde était. Et donc le jugement définitif va être rendu le 11 octobre C'est ça. Et donc Mais tu appelles. 11 donc il faut une grande mobilisation, il faut qu'il y ait beaucoup de militants le 11 octobre pour venir oui. à, à écouter alors, le... Oui, je pense que Jean Revet euh, appellera... Et de, la Cannes, la coordination oui. militaire appellera à quitter beaucoup de monde. Moi, pour ma part, je ne suis pas si convaincu que ça, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. On a vu des projets avec des milliers de personnes qui attendaient dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la salle. Et je juge être très fier d'humilier en condamnant les prévenus euh, en dépit de la foule qui manifeste sa protestation. Donc euh, ils sont très contents, les juges, de dire, euh, nous travaillons en dehors de toute pression, nous sommes indépendants. Euh, dans, ils ne sont pas indépendants du financement, mais de se montrer ben, comme les entreprises de le font, c'est la propagande. Nous prenons une décision bien un courageuse contre les gens. Mais est-ce que tu penses, est-ce que tu penses pas justement que le juge, s'il a été très favorable par rapport à vos propos le 12, c'est parce que justement il sentait qu'il était instrumentalisé par Areva et que est-ce que tu, est-ce que tu n'es pas assez oui. rassuré par rapport au jugement qui va rendre le, le 11 Oui, alors effectivement, c'est surtout euh, les deux avocats et surtout le mien qui ont pointé cette affaire-là de l'instrumentalisation, mais presque, bon, ils n'ont pas dit le mot hein, «instrumentalisation la justice », mais vraiment, c'était limite quoi, ben, et avec une grande Antoine Antoine Comte a dénoncé, par exemple, cette, cette, cette simple et simple que dans les affaires précédentes, un qui dame comme toi et moi euh, avait appelé, pour se porter, quand, pour constituer partie civile dans une affaire d'exclamation, il avait à payer 4 000 euros euh, devant le, le tribunal pour pouvoir porter plainte, hein, pour que le, le parquet retienne sa, sa déposition, sa plainte. Une euh, petite dame comme toi et moi paye 4 000 euros. Or, oui, oui. Euh, Areva fait un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. euros. Areva euh, n'a eu à payer que 2 000 euros. Ben bah, oui. Ben oui, c'est l'histoire du, du pot de fer euh, contre le pot voilà, de terre. Voilà. Moi ça, je dis le pot d'enfer. C'est l'expression qu'a utilisée Antoine Lecomte. Enfin, il y en a marre. Mm. Il y en a marre des les services, des tribunaux, des assesseurs, des fonctionnaires, des secrétaires, des stagiaires, des euh, juges, des assesseurs, etc. Tout ce personnel et à étudier, à étudier, à étudier les sociétés pendant des mois, simplement pour l'honneur et la considération des gens de la Réva enfin, dans tout le monde sait, euh le mal moi, moi, moi, je peux te dire une chose, Jean-Jacques, c'est que en tant que Roger Nimot et que responsable du site SanuRezo.org, donc j'appelle au soutien de Cannes Sud-Est et de Jean-Jacques Mu, que j'ai relayé le lien de l'article. Et donc, s'ils veulent eux aussi me poursuivre en justice, et eh ben, je me tiens à leur disposition. Moi, je pense que c'est extrêmement important que les militants soient très solidaires par rapport à ces histoires de diffamation, parce que parce qu'aujourd'hui, on a par exemple l'ex-porte-parole du Réseau Sortir du Nucléaire, Stéphane Lhomme, qui a trois plaintes de la part de l'UFC Que Choisir, parce que l'UFC Que Choisir a un partenariat avec Enedis, c'est-à-dire la filiale qui installe les fameux compteurs Gaspard et les fameux compteurs Linky. Et, et à partir de là, on voit que carrément, des associations... Censé défendre les consommateurs, attaquent des militants. Donc, euh, moi, je, on est le réseau sortir du nucléaire, essayer de faire la même chose par rapport à moi et aussi de ça réseau. Je suis incontestable. Un... Ce, euh, ce que je voudrais. D'ailleurs, tu, tu le dis toi-même, hein, dans un de tes postes, tu disais cette phrase sur l'ordre de la stratégie militaire, quand ça. La... Euh, on appelle ça la stratégie de l'étouffement, c'est-à-dire ne pas lisser la moindre euh, protestation à ah, ce ce soit. Si on a investi un, militairement un quartier, une seule femme proteste en criant on a mon enfant, on la femme en question, ne ne faut pas qu'une seule voix se lève. C'est une technique d'étouffement de, de la part des de, de, entreprises et bien sûr, euh, elle n'hésite pas à des militants comme Stéphane Lhomme, mais là, là où, où, où je, moi je pousse la faire c'est que au-delà des militants qui sont aussi, aussi performants, aussi, euh, professionnellement informés que Stéphane Lhomme ou Jean hein, parce que Jean est un homme qui connaît très bien les du nucléaire, hein, au-delà de ces personnes militantes. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que cette stratégie d'étoufflement va bien au-delà des militants. C'est-à-dire que oui. des gens comme moi, qui ne sont que des femmes, hein. moi je ne connais rien, le nucléaire. J'étais juste que scandaleux d'avoir euh, construit un pénis sur le cadavres de Vidal-Michelon en 1977. Oui. Mais tu vois, c'est, purement intuitif. Je veux dire, c'est scandaleux. Euh, je ne veux pas de nucléaire, point barre. En fait. Je veux même pas l'entendre. C'est purement intuitif. Je comprends ce pas. Je peux toujours, enfin, quelqu'un peut toujours avoir des arguments techniques très, très, très, très au point. Je ne veux même pas les entendre. Quand bien même, ce serait très au point le nucléaire. Et, là, on pas. et moi, moi je, je suis d'accord avec toi parce que je dis souvent que le, le problème du nucléaire, il est sanitaire et social. Ce n'est pas du tout un problème d'ingénierie ou même un problème voilà, de science. Voilà. C'est-à-dire que euh, on, on, on le sait très bien dans les années 30 et 40. Tous les grands scientifiques qui ont initié le, le nucléaire, mais des scientifiques l'ont dit, le nucléaire est intrinsèquement antinomique avec la vie. C'est-à-dire que les, les, les mutations étaient constatées et c'est pour ça qu que dans les années 50, l'ONU a créé l'ignoble propagande « Atom for Peace » pour essayer de faire croire que le nucléaire pouvait être non seulement un facteur de paix, mais un facteur de développement. Et quand on voit les gesticulations guerrières de la Corée du Nord et des États-Unis aujourd'hui, ou de l'Iran, ou de tout pays doté du nucléaire, de la France, c'est-à-dire quand même 5 milliards d'euros euh, dans un nuisible gaspillage tous les ans sur nos 300 armes thermonucléaires, eh bien il faut comprendre qu'aujourd'hui si M. Macron cherche justement 5 milliards d'euros, eh bien moi je les ai tout de suite trouvés, hein, on arrête... Euh, on, a, on arrête cette pseudo-dissuasion de merde qui n'est là que, que, pour, que pour faire un chantage terroriste par rapport à des pays pauvres, où on va aller voler les matières premières, où on va euh, euh, foutre en l'air les droits. Justement, par rapport à ça, je, je, te, je te remercie de ton témoignage, mais on va être, je vais être obligé d'abréger parce qu'on doit appeler Frédéric Ragenes parce que lui-même, euh, c'est les automédias, je crois que tu connais, sont des gens qui tournent sur les manifestations et malheureusement quand ils font des images, eh bien, de temps en temps, ils captent. Des, des forces de l'ordre qui matraquent et qui gazent des gens euh, qui parfois même ne font même pas partie de la manifestation et après, après pour se prémunir eh bien, ils portent plainte contre ces personnes, et c'est ce qui Merci. arrive à Frédéric, c'est-à-dire que Frédéric, le 20 octobre... Encore, encore une fois, c'est la stratégie de l'épuisement, oui. C'est l'épuisement, exactement, c'est ce que tu as décrit, la stratégie de l'épuisement, c'est ce qu'ils ont fait, parce que Frédéric, il n'est pas à son premier procès, et donc, euh, à la limite, c'est comme une espèce d'effet de, d'albédo, d'effet boule de neige, c'est-à-dire que maintenant, il est repéré dans les manifestations, en tant que, que caméraman, euh, qu est, euh, Frédéric Ragenes, il est repéré en tant que caméraman qui est souvent sur les têtes de cortège, et il filme les, les violences, et en plus il refuse de donner ses images pour qu'elles ne servent pas à la police pour justement pouvoir essayer de traquer les militants. Donc il faut, faut qu'il ait un double courage, moi je l'ai vu sur les manifestations, se faire agresser par ce qu'on appelle les black blocs, et aussi il se fait agresser par la police, qui veulent ces images et, et donc il est traîné en oui. justice et il va passer le 20 octobre au palais de justice de oui. Paris, donc il appelle... La tu, tu, tu soulèves un problème très important, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est dans des ambiguïtés pas possibles. Sur le même problème que Norman Cadoret dont tu parles et qui se trouve attaqué à la fois par les uns et par les autres, mais justement parce que c'est inutile ce que nous faisons. Quand nous filmons, forcément, ce que nous faisons en filmant, et euh, ça peut être aussi par la police. Et que même à notre corps dépendant avec la meilleure foi possible, nous pouvons trouver les instruments qui servent euh, les portes de répression. Et Bien je sûr. voudrais te donner un autre exemple. Alors, à mon humble niveau, puisque moi je ne fais pas de la photo et là mais lorsque je fais euh, de l'aide aux demandeurs d'asile et qu'il m'est demandé de euh, partir... Un groupe collectif national pour décrire les actions en solidarité avec Cédric Pérou. je me trouve en porte à Je n'ai pas envie informé les forces de police de nos pratiques pour pouvoir aider les demandeurs d'asile. Et en plus... je n'ai pas un de tâche. Donc, pour moi, j'ai fait le choix de l'anonymat de. de de la non-transparence, je n'ai pas à discuter, à mon avis, hein, tout le respect que je dois à Norman pour son courage, etc. À mon avis, euh, entre le courage dangereux, y compris pour soi-même, y compris pour les autres, dont l'image, ou le nom, ou l'action peut être rapportée aux forces de l'ordre, eh bien, en dépit même de ce courage-là, je préfère la discussion, la modestie, l'effacement, le... Tu vois, et encore une fois, je maintiens on a vu dans l'histoire des bureaux, notamment en 39-40, des bureaux d'aide aux juifs qui permettaient d'établir la liste et qui allaient servir au rafle. Oui, donc Donc, tout ça est tellement ambitieux. Que moi, je n'y prêterai plus trop, trop, trop. Et c'est pour ça que je n'appelle pas à venir au tribunal. Je, oui, mais, je, mais, le. Mais... tribunal est un des endroits les plus fliqués qui soient, avec des caméras partout. Oui, je mais bien pas sûr, mais, si, mais si les gens. Pour pouvoir venir en aide, des gens se retrouvent interpellés. Il y a eu la reine de deux fils qui ont voulu témoigner contre la violence policière. Le seul fait d'être témoin les a fait inculper comme faux témoignage. Alors, moi, j'étais le 11, j'étais le 11 pour soutenir Loïc de la compagnie Jolimôme, Mais en fin de oui. compte, qu'est-ce qui va le sauver C'est-à-dire, ils ont reporté le procès justement oui. euh, septembre octobre en moins de novembre parce que à l'intérieur du siège du Medef, parce que le, le but, il y a une plainte du Medef comme quoi il aurait été violent vis-à-vis euh, -vis du responsable de la sécurité et à l'intérieur du oui. siège du Medef, euh, il n'y a pas un angle où tu peux péter sans être euh, sans être filmé. Et paradoxalement, ce jour-là, il semblerait que toutes les caméras à l'intérieur du siège du MEDEF, euh, on ne peut pas avoir les images qui démontrent qu'il n'a frappé, qu frappé personne. Mais qu'est-ce qui va le sauver, Loïc, de la compagnie Jolimaume C'est que des camarades militants ont filmé en continu l'action. Et que sur les images donc de ses camarades militants, on voit qu'à aucun moment il n'a il eu d'action violente vis-à-vis -vis de qui que ce soit. Donc, oui. moi je dis, il faut. C'est un autre cas. Et, et, et, là, mais je suis mais, mais par contre, avec je, je, je vais te. Pour la je... compagnie joliment. Là, c'est 100% d'accord. Mais, mais oui. Vraiment, c'est un autre cas, ce qui nous arrive avec Jean-René. Et, et, et... et moi, je ne pourrais pas courir le risque à des militants euh, vu l'état de répression et. Je le dis très franchement, nous devons entrer dans des, dans des situations de résistance. Il nous faut tenir. et Plus nous serons, ben, quelques-uns, à se faire voir et à se faire, à y passer au peloton de l'exécution, plus nous serons, je, je regrette de le dire, les, les repoussoirs pour toute action possible. Parce oui. que nous allons, moi je suis condamné, ou d'autres gens sont condamnés pour me soutenir, nous allons être l'épouvantail le, le, le, qui va faire que tout le monde va se faire. Ah oui, mais justement, mais si, si, je, si on reste chez ne, soi, si, pas. si on reste si chez soi, vraiment. on va donner l'exemple de fermer, de fermer 5 exactement. heures. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il ne reste que le 12, les actions euh, contre la loi travail ont été, bien entendu, et tout fait, la stratégie de l'écoulement a fonctionné. Donc, tu vois bien, que cette stratégie-là fonctionnent. nous ne sommes pas en état de pouvoir renverser la situation aujourd'hui. Si, si, on est en oui. état. Moi, je vais appeler Frédéric Raguenes. On est tout à fait en état. Justement, moi, je suis contre, contre cette idée qu'il qu faille se taire et qu'en se taisant, on va défendre la liberté d'expression. Non, non, C'est non, exactement. Non, ne euh, nous pas. Par contre, face à eux, pour leur faire la joie euh, d'être condamnés ou emprisonnés, ou même de passer. Puis, parce que. Entre, bon, évidemment, il y a des milliers de personnes, je prends l'exemple de d'Étouté en demandeur d'asile. Bien sûr qu'il y a des milliers de personnes qui vont encore plus s'inscrire à un euh, en disant « Oui, moi aussi, je, je, je vois bien la figure de Cédric Hérou, et, et il a raison, et mais... » Il y a des milliers de personnes. Mais pour ces milliers de personnes qui vont effectivement se lancer dans une action, de résistance, d'accueil, etc., il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui non seulement vont se faire, mais en plus vont dénoncer. Et, et là, je, je ne peux pas appeler à, à, à, à se mettre en péril, à se mettre en danger. Non, mais, ce n'est pas ce que je ne Aucune autorité Attends, je termine je ne suis pas militant, je ne suis pas activiste, je n'ai à appeler personne à courir risques Je crois que la stratégie, c'est de ne pas se taire entre nous, mais de ne pas livrer notre poitrine au fusil en face. Ben, il ne s'agit pas du tout de livrer sa poitrine au fusil en face. Moi, je pense qu'on devient intuable justement en, en parlant haut et fort et en montrant bien justement que si, on, on, si le pouvoir essaie de nous faire taire, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai quand même eu 4 mois où j'ai où mon profil a disparu sur Facebook, j'ai été menacé de mort, euh, même encore aujourd'hui je suis diffamé et si j'ai réussi à faire réactiver mon compte, c'est parce que j'ai décidé de continuer à l'ouvrir et de, et de bien dire que si mon compte avait été désactivé, c'est que justement je voulais porter une idée, celle un peu que, que résumait Pierre Dac en disant que euh, tout compte... Tout, euh, enfin, toutes les opinions ne sont pas respectables, c'est mon opinion, respectez-la. Et moi, je dis que les gens qui, ont, qui, qui diffusent des opinions euh, où on dit que certaines personnes ont le droit de s'exprimer et d'autres pas, et bien ces gens-là, je leur dis non, votre opinion n'est pas respectable je me permets de vous le dire, et donc les gens qui essayent de faire taire, qui essayent d'intimider en faisant des procès, en instrumentalisant la justice et pour essayer de faire taire les militants et de faire peur aux autres, ou plus grave ce qui se fait en Arabie Saoudite on décapite des gens, ce qui fait que effectivement les autres font caca mouille, ils se disent ben, « je vais fermer ma gueule et puis, et puis essayer de raser les murs et puis je vais laisser faire ces, ces fascistes », eh bien c'est une mauvaise stratégie. Et là justement on va appeler Frédéric Raguenès. Je te remercie, Jean-Jacques, mais. Laisse-moi te répondre. On a, n'a on qu'une heure, qu heure et là, j'ai plus que 20 minutes pour faire parler Eric Pététin et Frédéric Raguenès. Laisse-moi euh, Pour la mauvaise stratégie, je n'ai pas de stratégie, je, je ne suis pas militant, je ne suis pas. De, combien de fois devrais-je le dire Je me sens responsable de ma parole. Je peux tenir tête face au juge pas à Moi, moi, personnellement, et je ne mets en danger ni ma famille, ni, ni mon entourage, ni qui que ce soit, et je ne demande à personne de prendre de suite. Oui, mais ça, tu l'as dit, mais moi... Que je prends sur moi a déjà dit. ce que j'ai à dire. Voilà. Je crois que j'ai raison de le dire. Et je mais oui, crois mais que mais tout tu as raison. Je dois bien tirer la conclusion qu'il faut que tu le saches, il faut que les gens le sachent, que pour autant qu'on ait pu me soutenir, les gens même qui me soutenaient me demandaient « s'il te plaît Jean-Jacques, c'est toi ». Alors, s'il y a bien une chose que personne ne doit faire, c'est si la la conduit à qui que ce soit. Autant eux, eux n'ont pas à me soutenir pour que je me tente, autant mais les autres n'ont pas à me soutenir pour que j'appelle je, je, les autres à courir, ni, ce, ni cela. Ce que je veux, c'est que personne ne me fera taire, y compris à ce pas, y compris les militants effrayés, personne ne me fera taire, mais je ne demande à personne de dire. Il faut être clair avec ça, que chacun prenne ses responsabilités. Moi je suis clair, je dis aux gens qu'il faut qu'ils doivent l'ouvrir. Les maillons de la chaîne de l'oppression sont plus nombreux que les manions de la chaîne de résistance. Moi, moi la résistance, pour moi, c'est contre... l'insubordination non-violente active. C'est pour ça que je dis j'appelle les gens à venir jeûner avec moi, ou à jeûner là où ils veulent, du 6 au 9 août, pendant 4 jours à l'eau, contre les 300 armes thermonucléaires françaises. Et donc, je pense que c'est dans l'engagement militant qu'on va changer les choses. Et donc, par rapport à ça, on va appeler, Fré on va appeler Frédéric Ragenes, pour qui, pour, qui, pour qui nous parle, oui. Euh, je te remercie Jean-Jacques, mais là on va appeler Frédéric Raguenes pour qu'il nous parle justement euh, de tous ces bien problèmes bien. juridiques qu'il a. Et encore merci, merci. d'être passé. Voilà. Merci, Jean-Jacques. Au revoir. au revoir. Merci, Jean-Jacques. Au revoir. Donc on, nous allons appeler Frédéric Raganès. Donc je, je rappelle, Automédia, c'est quelqu'un qui, euh, a, là il était en Grèce, mais beaucoup en France sur les manifestations et souvent en tête de cortège, euh, rencontre avec euh, une caméra de ce qui se passe. Et quand il est arrêté par les polices, il refuse de donner ses images. Donc euh, il y a vraiment une, un refus de collaboration, de faire en sorte que, euh, que son travail puisse servir à la police pour euh, faire des problèmes juridiques. Effectivement, à des gens qui ont fait le choix de la violence. Moi, c'est un choix que je ne partage pas, mais bon, voilà, chacun, On chaque, chaque, chaque, chacun fait des choix. Ne collabore pas. Mais on ne collabore pas, exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix à la non-violence, mais je ne vais pas euh, filmer quelqu'un. Il n'est pas disponible pour euh... le moment. Merci de laisser un message après le livre. Bon, bah, on va te laisser un petit message. Ah, ah bon, bon, vas-y. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Eric. Eh si bien on va appeler Eric Pététin et puis euh, s'il si, euh, nous écoute, Frédéric, qui sache et euh, qu'il doit laisser son portable en accès, il était peut-être au téléphone. Donc on va appeler Eric, à la fois pour prendre des nouvelles d'eric sur la ZAD de Leron sainte marie Et aussi, moi j'espère pouvoir discuter avec, euh, avec Muriel. Voilà, parce que c'est un, un point de vue qui est assez intéressant euh, sur une sur. Euh, le, le but est la manière de militer, voilà. Donc on essaie de joindre Eric Petitin sur son portable. Ça sonne, ça sonne, ça ne répond pas. Oui, c'est bien, Pétoff. Euh, salut, frère et ah, sœur. Je euh, voilà. te rappelle ou tu me rappelles. Vous êtes partout. il faut que tu nous rappelles. La fin de votre message... Si vous souhaitez le modifier, ah, te Salut Eric, c'est Radio Radar. Voilà, si tu as ce message, euh, où tu nous rappelles, et on te rappelle tout de suite derrière. Voilà, tu nous fais signe que tu es là. On voulait, comme on avait reporté l'émission du 7 à aujourd'hui, d'une semaine, donc au 14, donc on essaie de te joindre pour pouvoir te parler et parler à Muriel. Voilà, à plus Eric. Bon, on va réessayer euh, Frédéric. Hein. Sinon, euh, moi ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé en... En août. Attends, je te coupe. Oui. Parce que tout à l'heure euh, Pierre a fait euh, une intervention juste au moment où le téléphone a sonné et j'ai pas du tout compris. Euh, j'ai pas du tout compris. Euh, j'ai entendu syndicat, quelque chose comme ça. Si tu veux bien euh, nous dire, euh, on peut faire un petit euh, comme tout ça, fait. une petite vision de la, de la manifestation du 12 septembre devant la, la Cité, là pour le procès de Jean Revest. Alors bon, moi je ne veux pas parler à la place de Jean Revest, mais a, a, a, a priori, il avait l'air de dire... Que, enfin, il ne veut pas qu'il y ait spécialement du monde, mais il ne dit pas... Euh, enfin, contrairement à l'intervenant précédent, je n'ai pas entendu Jean Reves dire qu'il ne fallait pas que les gens viennent. Enfin, je n'ai pas du tout entendu ça. Il n'a pas dit non plus qu'il fallait qu'il y ait du monde, mais... Enfin moi il était content de me voir, il y a d'autres gens qui sont passés, il avait l'air content au contraire pour s'entourner, voilà. Non, je disais juste qu'il y avait une petite anecdote, euh, il y a une femme militante, bon je sais pas son nom, euh, qui, qui, qui elle veut promouvoir EDF sans nucléaire, enfin l'électricité sans nucléaire, et à peu près dix fois de suite je lui ai répété, c'est comme le Talmud quoi, hein. c'est très intéressant, dix fois de suite je lui ai répété que, de mon point de vue, les batteries solaires, c'était un problème parce qu'elles sont lithium et on ne sait pas quoi faire des batteries. Voilà, alors M. Peugeot l'a dit. Donc ça ne résout pas vraiment le problème. On pas propre de, de, voilà, on, ça ne résout pas le problème. Mais curieusement, elle m'a répété dix fois le même argument, que chaque citoyen devait faire un effort et que c'était mieux de faire de, de se passer des DF parce que à l'EDF, il y a, y a du nucléaire et dans l'autre machin, il n'y a pas de nucléaire. Je, je vais demander Autant de moins de consommé. Voilà. Alors non, ça ne voulait pas. Alors à la fin, non je lui dis plus. la solution, c'était qu'on qu qu arrête l'électricité, qu'on n'ait plus. Elle a ni rigolé, ni commenté, ni dit que j'étais débile, elle a rien dit. Voilà. Et la deuxième anecdote que j'ai dit, mais qui est plus ténébreuse, c'est que j'ai demandé à un monsieur un petit peu ventru, mais il n'y a aucune méchanceté de ma part, qui avait une barbe, je lui ai demandé gentiment, mais est-ce que Jean Revesse, bon, je ne suis pas inquiet pour lui, mais je le connais, est ce qu'il. Est-ce qu'il peut prendre beaucoup Il me dit « Non, t'inquiète pas, il aura sûrement 2000 euros avec sursis ». Et après, il a ajouté « Tu vois, moi, je suis à la CGT, il y a des gens de l'OCI qui m'ont pourri la vie, euh, ils, ont, ils ont écrit un papier à Gessine, voilà, je les ai fait condamner et ils ont eu 2000 euros d'amende avec sursis ». Et ce que je disais juste, c'est que visiblement, le groupe OCI, qui est un militant trotskiste dans les années 70, dans ma vie privée, n'arrête pas de me poursuivre. C'est-à-dire, partout où je vais, je tombe sur quelqu'un de l'ECI. Mais bon, franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est aucun intérêt. une anecdote, comprendra qui comprendra. Merci, Merci Pierre. Merci, Pierre. Moi, -ce que je voulais relancer sur un truc, parce qu'il y a une nouvelle assez horrible. Euh, quelque chose qui s'est produit en août euh, de, 2017. Hein, il y a eu le massacre de 10 représentants d'un peuple premier euh, dans l'Amazonie brésilienne. Donc, c'est un peuple premier, je dirais, peuple dernier. Ils font partie des gens qu'on appelle les flecheros, c'est-à-dire ce sont des peuples qui n'ont eu aucun contact avec la civilisation. Et donc, des chercheurs d'or les ont massacrés et après coupés en morceaux et jetés dans le fleuve. Et ils s'en sont vantés au Brésil dans un bar. Et heureusement, il y avait quelqu'un de la Founaille qui a entendu cette conversation. Où les types se vantaient d'avoir tué des, des hommes libres de l'Amazonie. voilà Des hommes qui n'avaient jamais été en contact. Donc normalement, ce sont des tribus qui sont protégées par la FUNAI au Brésil, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les approcher. Si elles sont encore survivantes et qu'elles n'ont pas eu de contact, c'est qu'effectivement, bah, elles sont extrêmement agressives par rapport à tous les étrangers, c'est-à-dire quand elles voient un étranger, elles le tuent, mais c'est aussi ce qui, a, ce qui a fait leur survie, ce qui fait leur particularité, et à l'ONU, on, on, on, ils ont un statut particulier, on ne doit pas rentrer en contact avec eux, on ne doit pas inter, inter, interférer avec eux, ils sont encore au néolithique, et, donc il y en a eu 10 qui ont été tués par des chercheurs d'or, donc il y a Survivor International et la FUNAI euh, qui a lancé cette information. Mais moi je veux rappeler une chose, c'est que la France n'a jamais ratifié la convention numéro 169 de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail, tu vois on parle souvent de la loi travail qui reconnaît euh, des droits, une spécificité à tous les peuples autochtones. Et donc actuellement en Guyane, le fameux projet qui a été mis en place par euh, le ministre des Finances en 2015, un certain Emmanuel Macron, euh, ce projet « Montagne d'or », on revient justement aux particules d'or, on revient en forêt vierge, et bien on va imposer un trou de 2,5 km de long, de 400 mètres de profondeur et de 500 mètres de large, mitoyen à une réserve de biodiversité, qui va générer 24 millions de tonnes de boussianurée, et c'est complètement scandaleux, et là-dessus, moi je dis, la France doit ratifier la convention 169 de l'OIT, et elle doit abandonner immédiatement ce projet, et je dis, si Nicolas Hulot ne fait pas pression pour que ça se passe, et bien lui doit démissionner. Immédiatement. Voilà, je repasse la parole à Pierre. Oui, non, je, je voulais juste dire, donc la France, etc., Nicolas Lulot, bon, je vais pas, j'ai pas commenté, je suis plutôt d'accord, mais il y a juste un mot qui me pose problème dans ce que tu as dit. Tu m'as dit que les trafiquants s'en sont vantés. Oui. Là, je ne sais pas qu'ils aient pris dans la parole, dans un bistrot, et c'est le vraisemblable, en disant euh, aient, aient des, des trucs haineux, etc. Là, je ne vais, je, je vais, je vais, vais pas le nier, bien sûr, mais comment, comment sais-tu qu'ils s'en sont vantés Pe peut-être qu'ils qu en souffraient. Je t'ai juste cette anecdote. J'ai lu dans un roman que quelqu'un qui avait conquis le Congo belge pour le roi des Belges en tuant tout le monde, il a fini alcoolo. Donc je ne sais pas s'ils sont vantaient. Je ne sais pas. Alors, je, pour, Mais c'est peut-être anecdotique. Pour, hein. pour, te, pour, non, pour te répondre, moi si je dis qu'ils s'en sont vantés, c'est que je l'ai lu dans, dans un article... Qui a, été, euh, qui a été traduit du brésilien et qui est relayé par une association qui s'appelle survival International. Oui, c'est un jugement de valeur. Bon, bon, ah oui, c'est un jugement de valeur, je suis d'accord Mais c'est pas parce que tu dis que tu te vends de quelque chose que tu te vends maintenant. Moi, Exactement, si je suis une ordure, si je te dis que je suis une ordure, j'ai tué quelqu'un, si je peux m'en vanter, mais c'est peut-être que j'en culpabilise en fait d'avoir dit ça. On ne peut pas possible. savoir. Je n'ai pas, pas dit qu'ils étaient fiers, j'ai dit qu'ils s'en sont vanté. il ah, y, y a une sacrée différence. Voilà. Et donc, ah, je, je ne pense pas qu'ils en Quoi fier, je pense qu'ils s'en sont vantés. Parce qu'en en fin de compte, il y a, il y a cette idée d'homme de, de, et de sous-homme. Et on va essayer de rappeler Frédéric Ragenes, parce que euh, j'aimerais bien quand même avoir son avis. sur ce que, Parce que lui, Frédéric, il va passer au, au Palais-Justice de Justice de Paris le 20 octobre. Donc, euh, euh, que tous les gens euh, prennent date. Le 20 octobre, il y a un procès, je crois que c'est à 13 il heures. Est il n'est pas disponible est, pour le moment. Donc, Merci de laisser un message Frédéric n'est toujours pas disponible. Donc, dire, voilà, message, on va réessayer Eric euh, musicer, après Frédéric. Bon, Frédéric, euh, essaye de rappeler ou... Euh, C'était pour Radio Radar par rapport radio, à ton procès d'octobre, voilà, si pour, tu veux décrocher, tu décroches, voilà, à, à plus Frédéric à sinon, plus. donc on va essayer de rappeler Eric, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on appelle des, des gens comme on a appelé notre ami Jean-Jacques Mu, c'est pour avoir d'autres sons de cloche, cest pour avoir aussi euh, des gens qui sont, vous direct, vous vous qui vous sont directement impliqués, dans ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est-à-dire une criminalisation du militant, quel qu'il soit. Et ce sont des militants très différents, parce qu'il faut bien voir qu'Éric Pététain, lui, euh, bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'il milite, mais il, il a aussi des particularités. Il n'est pas du tout comme Frédéric. Frédéric n'est pas du tout comme Jean-Jacques Mu. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit différentes formes de militantisme qui sont toutes criminalisées. Voilà. Et comme pareil, la camarade de Sudaraï, c'est aussi une autre forme de, de militantisme qui est beaucoup plus institutionnelle, mais elle est aussi criminalisée. Voilà. Euh, là, avec Eric, c'est un militantisme plutôt anarchiste, euh, indépendant, autonome. Voilà. Oui, c'est bien, Petof. Ah, moi le, le répondeur. Si tu te rappelle ou tu me rappelles. à tout. Bon, ben Eric... Attends. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez « Génie ». Eric, euh, apparemment euh, tu n'es pas présent, donc euh, je ne sais pas si tu auras le temps de rappeler ou alors euh, si on peut te rappeler encore dans cinq minutes, mais voilà, euh, apparemment euh, tu, tu n'es pas là. Donc moi ce que je sais de, de la ZAD Doloron-Sainte-Marie, c'est que bon, la météo n'a pas été franchement clémente au mois de septembre, ils ont eu beaucoup d'eau. Et malheureusement par rapport à Eric, bon, et, et Eric a, a des problèmes de santé, voilà, c'est vrai qu'il est, il est plutôt jeune et donc euh, il lance toujours un appel c'est -à, à ce que des gens les rejoignent sur la ZAD de l'Europe, parce qu'ils ils étaient, euh, étaient moins d'une du, moins dizaine pour le moment, même s'il y a des gens qui viennent régulièrement apporter leur soutien. Euh, Eric, à juste titre estime que c'est très important de se retrouver sur la Vade de Laurent-Sainte-Marie parce qu'il s'agit en fin de compte de finaliser euh, euh, ce... ce, ce cet axe routier en, en, à travers les Pyrénées qui est une chose assez euh, abominable. Donc il s'était déjà euh, levé contre ce monde de la bagnole, euh, quand il a lutté contre le tunnel du sonport avec beaucoup de gens. Et aujourd'hui bah, cette lutte elle est redevenue complètement d'actualité parce qu'on dépense des, des sommes faramineuses pour euh, euh, créer des ouvrages d'art, parce que c'est quand même une région montagneuse, donc il, faut, il y a des franchissements, il y a des tunnels et tout ça, pour faire quoi Pour qu'il y ait plus de camions entre la France et l'Espagne, c'est-à-dire plus de pollution, disparition d'espèces endémiques, euh, destruction de paysages, et cette lutte-là, c'est vraiment une lutte écologique, une lutte pour l'écologie, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas de la figuration. Comme le dit très bien dans, dans une interview qu'il a accordée euh, à, à, à une radio-anarchiste, c'est radio, -anarchiste, c est, c est radio libertaire dans cette interview il a dit voilà moi euh, c'est sûr que au début du 19e siècle quand on a mis la ligne de chemin de fer qu'on qu pourrait utiliser aujourd'hui pour le commerce peut-être que j'aurais fait partie des opposants qui auraient lutté contre le chemin de fer mais il a tout à fait raison de se replacer dans cette perspective parce que il faut voir que ce, ce système du toujours plus dans un espace fini cest augmenter le augmenter le, le commerce international, c'est quoi C'est plus de porte containers c'est plus de containers, c'est plus de fioul lourd de brûlé. Et donc tout ça, c'est une mécanique mortifère. Et en fin de compte, à un moment, il faut dire, comme, comme disait Pierre tout à l'heure, à un moment, il faut dire stop à cette croissance, il faut dire stop à toutes ces conneries. Nous, on veut moins d'acier, on veut moins de charbon, on veut moins de tunnels, on veut moins de bagnoles. Et même, des fois, on n'en veut plus du tout. C'est-à-dire, la... moi, je pense qu'il faut dire on est pour la stagnation active. Voilà. Exactement. voilà, la stagnation active, c'est très... Exactement, et moi je crois l'harmonie, parce que les, les, les, les, moi j'ai un, un, un jardin, je ne mets pas d'intrants, donc je, je ne vais pas acheter des, des, de, de l'agrochimie que je vais verser, je, je ne mets pas de pesticides, c'est-à-dire que je ne me dis pas « ah tiens, des sauterelles, je tue les sauterelles, des escargots, je tue les escargots », je, je fais mon jardin, il se fait tout seul parce que c'est un jardin de fainéants parce que, en fin de compte, la, la, la, la terre la nature adore les, les fainéants c'est un goulagme autour non, mais exactement, c'est-à-dire que, en fin de compte le, la meilleure attitude par rapport au monde c'est l'attitude la, du fainéant moins, moins on intervient, mieux c'est parce qu'il y a des équilibres et il y a des choses qu'on n'est même pas capable de comprendre que découvre à peine le, vers c'est certains... le temps de la nature, c'est tout exactement, c'est-à-dire que la nature ce sont des coévolutions depuis des milliards d'années ce sont... Des, des, des, des équilibres et, et, et, et des façons, parce que quand les espèces coévoluent, quand il y a une seule espèce qui disparaît, ça crée des graves problèmes. On le voit avec la vanille. Aujourd'hui, la vanille est pollinisée à la main parce que l'insecte qui pollinisait la vanille a disparu. Et donc, si aujourd'hui on consomme de la vanille, c'est parce que des gens avec des petits pinceaux pollinisent. Et donc, on est en train de détruire des équilibres et ces équilibres, une fois qu'ils sont détruits, ils sont détruits définitivement. Une espèce, quand elle disparaît, c'est fini, elle ne réapparaîtra plus. Voilà, et le donc c'est important. Le, le rendement, si on regarde bien, le rendement, qu'est-ce qu'il fait Il fait.. C'est un système qui fait qu'on veut accélérer le temps. Et en accélérant le temps, qu'est-ce qu'on fait euh, On ne laisse pas le, la nature se développer de façon naturelle. Donc on met, euh, on met des accélérateurs, des pesticides, des fongicides, on court-circuite le, le temps naturel et malheureusement bah, on en subit les conséquences puisqu'on détruit en quelque sorte ce qui est naturel. Par rapport aux espèces disparues, moi j'ai une petite réaction, c'est un souvenir d'un voyage que j'ai fait à l'île Maurice, euh, bah, il y avait un magnifique oiseau qui s'appelle le dodu qui malheureusement a disparu et c'est je pense le dodo, le dodo, ce dont tu, le dodo. Le dodo, oui. ce dont tu parles, ouais. voilà, dommage. Bah oui, c'est-à-dire que une espèce qui disparaît, c'est une disparition définitive et il faut bien comprendre que ah, si, si, ah, définitive. si parce que dans un milliard, Alors, va, ah, oui, mais c'est ce que disait, c'est ce qu'a fait dire Sakharov à sa femme quand elle a reçu son prix Nobel à sa place, vu qu'il était assigné à résidence à cause de, de tous les secrets militaires, vu qu'il a conçu la majorité des, des armes terribles que possède aujourd'hui la Fédération de Russie et qui étaient les armes des ex- républiques socialistes soviétiques. C'est lui qui a mis au point notamment les bombes euh, euh, fission, fusion, fission, donc des, ce qu'on appelle notamment la tsar-bombe, c'est-à-dire une bombe qui pourrait... Alors, tu peux dire quoi alors sur Sakharov, Sakharov c'est très simple, il a dit que euh, normalement, dans la suite infinie des temps, il y aura à nouveau un Sakharov. Voilà. Alors peut-être un Sakharov qui pourrait recevoir son, son prix Nobel. Euh, voilà. Et donc, donc on n'est on est jamais effectivement mort définitivement, mais euh, à l'échelle d'un homme ou même à l'échelle géologique, donc sur, sur des centaines de millions d'années, quand une espèce endémique disparaît, c'est du définitif. Et il faut bien voir, parce que c'est quand même, voilà c'est Darwin, euh, euh, qui, a été, qui ont été récupérés, dénaturés par, euh, par les gens qui se disent des libéraux. Parce qu'en en fin de compte, on a fait croire aux gens que la survie du plus apte, parce que c'est de ça dont on parle, c'était la survie du plus fort. Et donc, ce que décrivent voilà ces Darwin, C'est pas du tout la survie du plus fort. Dans, dans, le, dans la nature, c'est au contraire le plus solidaire qui survit. Et c'est ce qu'a décrit euh, Pierre Kropotkin, c'est-à-dire que la, la, la solidarité est une stratégie naturelle. Et donc, on doit rechercher euh, justement le code du travail. Euh, la, la, le fait qu'on détruit euh, euh, la, la, la hiérarchie des normes. Eh bien, en fin de compte, c'est contre-nature. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est que le MEDEF est contre-nature. Les OGM sont contre-nature. Pourquoi Parce que dans la nature, un rendement, un rendement qui dépasse euh, deux chiffres, un rendement de plus de 10%, est d'une telle rareté que, que même je peux presque dire que ça n'existe pas. Il y a, a peut-être, je crois, certaines si, plantes... c'est 25%. <rire> oui, mais non, je, te parle, je te parle, dans la nature, moi. Le rendement, je suis. Allé donc, fait donc tous les, toutes les entreprises qui ont des, des, des rendements euh, à deux chiffres, à, ouais. à deux chiffres ben, sont des entreprises contre nature. Et le véritable crime, c'est le crime contre la nature. C'est-à-dire que, que, le euh, être homosexuel dans la nature, l'homosexualité est partout et donc l'homosexualité est naturelle donc l'homosexualité n'est pas criminelle et je dirais même, je vais plus loin je dis qu'à partir du moment où quelqu'un pratique a... aucune discrimination oui, exactement, à et à partir du moment où quelqu'un a une divinité qui s'intéresse à ce qui se passe sous la ceinture, eh bien cette divinité n'est pas une divinité parce qu'elle est trop humaine, moi je crois que si une divinité existe, elle s'intéresse à tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture et le reste elle s'en fout euh, le reste ne l'intéresse même pas ah, Pierre oh, c'est l'heure, c'est l'heure. Ah, 2033. donc tu, tu, tu, Alors tu avant es. Avant le mot de la fin, je voudrais oui. bien une dernière tentative d'appel oui. pour euh, Eric. Eric. Bon, on va essayer de, de rappeler Eric une, une dernière fois. Ça, ça, ça pourrait même faire le générique de fin avec son message. Voilà. voilà. C'est une, une tentative. Hein. Une modeste, Comme on dit, jamais 203. salut frère et je te rappelle, tu me rappelles, Jacques Bon ben on a essayé mais... A la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez bien. On a essayé plusieurs fois, maintenant la radio elle est terminée, tant pis pour toi. Bah ben, c'est la fin de l'émission 23, c'est la pas... fin de l'émission mais tu vas revenir la semaine prochaine. On te, on te rappelle la semaine prochaine et on, te... on rappelle Muriel la semaine prochaine et on rappellera aussi Frédéric la semaine prochaine. Et donc le mot de la fin, ben, il va être par... pour notre ami Marc, hein, une fois n'est pas coutume... Voilà, fin de l'émission, vas-y, bah, Moi, c'est très simple, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, et j'espère qu'on aura des, des nouvelles de la syndicaliste. Euh, ce sera intéressant on... d'avoir Nathalie Pradel, parce que normalement, je crois qu'elle fait un pot pour remercier les gens qui l'ont soutenu. Voilà, on travaille dessus, et puis dès qu'on aura plus d'infos, bah, évidemment, on vous les partagera. Pour le moment, voilà, on a fait des tentatives d'appel euh, qui n'ont pas abouti. Bon, il bah, y a d'autres personnes qu'on cherche à contacter. Évidemment, ben, ça va finir par se réaliser, mais il faut laisser le temps faire une chose peut-être. Bon ça. bah merci à Jean-Jacques Luc, et puis merci à tous les présents. Voilà donc le, le mot de la fin, c'est la fin de l'émission 23. Ans. Bon Hasta luego Oui, salut Lego Salut Salut, salut. Bon, j'ai désactivé euh, la Wi-Fi. A gauche le